Bonsoir Sarah, bonsoir, comment ça va, ça va bien et vous, ça va bien merci beaucoup, euh, est-ce que tu as envoyé la vidéo, oui je l'ai vu, tu as regardé, est-ce que tu as tout oui C'était oui, ouais. très intéressant, oui c'est vrai, euh, alors aujourd'hui du coup on va parler de l'éducation comme tu as vu dans la vidéo, et euh, qu'en ce moment, on a euh, beaucoup de choses euh, dans l'éducation. C'est-à-dire, on a le national, on a le bac, on a le IB, d'accord On a le SAT, le IG, il y a énormément de choses. Dans la vidéo, on parlait de la méthode euh, Montessori, qui est une mmh. méthode euh, où euh, l'enfant, il apprend en touchant les choses. Oui pour la maternelle. Exactement, exactement pour la maternelle. Il y a aussi des crèches Montessori. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça Qu'est-ce que tu penses du fait que aujourd'hui on a beaucoup de programmes et comment on peut choisir un programme ah, Qu'est-ce que tu penses Je pense que quand il y a beaucoup de choix. Euh, en ce qui concerne les méthodes d'enseignement et l'éducation, euh, ça ouvre beaucoup de portes pour les parents de choisir. Oui, bien sûr. Euh, oui. Et in, dans la vidéo, j'ai vu vraiment des, beaucoup de... plusieurs méthodes très oui. intéressantes. Euh, et il y avait des, des méthodes que, que vraiment, ils sont très... Uh, effective pour les enfants courent, euh, et pour les jeunes dans l'école, comme la méthode Montessori, celle-ci de Céline, oui, et, et des autres méthodes comme à Singapour, qui étaient oui. aussi mentionnées dans les vidéos, et toutes les autres méthodes. C'est euh, vraiment très, très effective. Et c'est beaucoup mieux de, de suivre ces méthodes que les autres méthodes traditionnelles de, pour les enfants d'étudier et, euh, et, et, et écrire. Mais c'était pas, et, et pas avec les euh, jeux. Et dans oui. la méthode de Montessori, il, il apprenait euh, l'addition. Avec euh, les jeux. Bien sûr. Non, et tu as les tout à fait les raison. Et... Euh, il y a la méthode traditionnelle qu'on faisait avant, qui était euh, le professeur écrit au tableau et euh, toi, tu dois ouais. apprendre par cœur. Et il y a maintenant plusieurs autres méthodes qui euh, agissent plus sur euh, l'interactivité, euh, sur... Euh, en fait, c'est la différence entre la directe et la non-directe. C'est-à-dire que l'enseignement la... direct, c'est je te dis quoi faire et tu fais. L'enseignement oui. non-direct, c'est des activités. Donc, je te donne des activités et toi, tu vas comprendre par rapport à ces activités. Ah oui, mais et des la fois, elle euh... oui. incitent le développement mental des enfants, bien sûr, et bien la sûr. créativité. Bien sûr, mais tout, même, euh, même le fait de travailler en groupe. Les enfants travaillent en groupe, ils apprennent comment faire en groupe. Oui, euh, c'est des très... compétences euh, euh, très importantes. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses aussi, il y a quelque chose qui arrive beaucoup en Égypte, c'est que les parents, ils font changer... Euh, il faut changer d'école aux enfants. C'est-à-dire que souvent les parents, parce que euh, l'école privée coûte cher, ils, euh, ils mettent leurs enfants en national et puis euh, ils viennent vers euh, la première secondaire et ils les mettent en bac ou en SAT ou en IG. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut être difficile pour ces enfants? De changer de programme d'un coup qui est très différent? Moi, ouais, je pense que c'est mieux. Euh, c'est mieux d'aller à euh, ou en premier secondaire euh, que d'être euh, euh, à Sanoyam au national. Oui. Parce que le national oui euh, c'est pas dur mais à Sanayam tu, tu peux, peux y a un seul point et c'est si tu rates si un seul point dans l'examen oui tu ne pourras pas entrer par exemple à la faculté de la médecine ah d'accord donc tu dis que un point peut bon. décider de si tu rentres par point oui, oui. d'accord tu ne peux pas répéter l'examen il n'y a pas d'autre chance oui, mais en IG et ça, il y a d'autres chances. Et, euh, pourquoi? C'est pour, parce que ça euh, que les parents euh, changent d'école, euh, changent de, de toute la méthode éducationnelle euh, en, en secondaire pour leur enfants. D'accord, mais euh, en, l'histoire des points, tu sais, euh, les points, c'est un problème un peu partout. Euh, en France, on n'utilise pas les points, on utilise les lettres, euh, A, B, C, D et F. Mm. Euh, et je pense que A, B, C, D, F, c'est mieux que les, euh, que les numéros, c'est-à-dire c'est mieux que quand tu vois, euh, par exemple, 10 sur 20. Tu comprends Oui. Parce, parce que les lettres, ça regroupe plusieurs capacités. Et plusieurs ouais. compétences et euh, en fait si par exemple tu as euh, trois compétences de a une compétence de c et une compétence de b tu auras quand même a alors que oui. euh, les notes c'est soit tu as chaque note par point soit tu n'as rien oui je sais pas toi dans ton école c'était quoi comme... c'était national c'est intéressant, c'est par le point Oui, et national, comment tu comment tu l'as vécu toi à ton école? Est-ce que toi, ton programme, ça t'a plu? Comment ça s'est passé pour toi à l'école? Euh, c'était pas difficile. Euh, le contenu euh, des matières, c'était bon, c'était riche. Euh, mais euh, la méthode d'examen, euh, C'était un peu difficile pour Sanoïam et pour la dernière année, oui. Euh, mais aussi, c'est une seule année où tu étudies pour à peu près 10 ans 11 ans et il y a une. Et ça n'aide à rien pour entrer à l'université. Mais tu as ah, un oui. seul une, une seule année. Oui. Et c'est la dernière année qui ça qui, qui, qui, qui oui, dit. Une, qui, oui. Tu vas entrer à quelle université Mais tu sais, ça, c'est comme ça aussi en Europe. Le bac aussi, c'est comme ça. C'est juste une année. C est c est une année ah. Oui, oui, le bac, le c'est bac, la même chose. Le bac, c'est une année. C'est la dernière année que tu as l'année du bac. Et si cette année-là, soit tu as des bonnes notes et euh, tu arrives à rentrer dans l'université, euh, soit tu as d'autres options. Moi, je pense qu'en Égypte, le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres options. C'est à dire qu'en France, on a le bac, euh, on a excuse-moi la licence de l'université. On a le bachelor, mm. on a le BTS, on a le DUT. On a, on a énormément de diplômes qui sont de mm. euh, deux. Jusqu'à 6 ans, d'accord. Ce sont des euh, diplômes universitaires ou... Euh, non, ou ce sont pas des diplômes universitaires, non. En fait... Euh, oui, en fait, l'université, elle a deux diplômes. Elle a la licence et elle a les diplômes universitaires. Hum. C'est quoi la différence entre les deux? Les deux, c'est le même nombre d'années. Il y a quelques diplômes universitaires que c'est que deux ans. Mais... Euh, c'est comme en anglais, je pourrais te dire, le diplôme, le, la licence, c'est le degree d'accord, que tu as eu à l'université. Le diplôme universitaire, c'est le diplôme. C'est si tu passes oui. un diplôme, ça peut te prendre de 1 à 2 ans. Tu comprends Ça, c'est à l'université. Oui. Tout le reste, c'est soit des écoles, donc écoles de commerce. Moi, j'ai fait l'école de commerce. Euh, ou tu as un bachelor, soit euh, c'est des BTS ou des DUT que c'est des, des petites formations. Mais tu as quand même un diplôme, c'est-à-dire qu'avec ce diplôme, tu peux quand même travailler dans énormément d'endroits en France. Tu comprends? Mm. Moi, je pense qu'en Égypte, le problème, c'est que c'est soit tu rentres à l'université, soit tu n'as rien. Oui. Donc, est-ce que tu penses que euh, ça peut être un problème Il y a des gens qui, qui n'arrivent pas à étudier, par exemple, qui préfèrent apprendre un métier. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de tout ça Est-ce que tu penses que ce serait mieux qu'il y ait ça ici aussi euh, C'est mieux que quoi C'est mieux qu'il y ait autre chose que les diplômes d'université. Oui, oui. C'est un gros problème en Égypte que tant, tant d'étudiants n'entrent pas à l'université ou la faculté qu'ils aiment. Bien sûr. Et alors, et ils souffrent pour toute leur vie. Ils n'aiment pas aussi le travail après l'université. Alors, euh, ils ont un, gros, un grand problème dans ça. C'est-à-dire, par exemple, ils ne vont pas à l'université ou est-ce qu'ils choisissent quand même quelque chose d'autre? Ils choisissent quelque chose d'autre, mais il reste qu'il y a une faculté qu'ils voudraient entrer, mais leur pourcentage de saint n'a pas entré cette faculté. Alors, oui. il, choisit, il choisit une autre chose, mais il choisit une autre, il choisit une autre chose, mais ça, ça ne doit pas être ce qu'il aime. Oui, Donc, oui, a... je comprends, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, autre chose en Égypte que l'université? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas choisir autre chose? Euh, non, c'est seulement l'université. Les... D'accord. Et est-ce que tu penses que ça, c'est un problème, qu'il n'y a pas cette oui. école d'autre chose, si quelqu'un veut faire une école, si quelqu'un, par exemple, veut être dans le business, dans le commerce, pourquoi s'il peut aller dans une école de commerce au lieu de faire, par exemple, euh... en fait, ici, la chose, c'est que la fac, des fois, elle peut être dure et des fois, elle peut être chère. C'est-à-dire, soit tu as des bonnes notes et tu rentres dans une paquet gratuite, comme oui. euh, comme Inchamps, euh, Cairo University, ces choses-là. Soit tu n'as pas d'argent et tu. Euh, soit tu n'as pas euh, des bonnes notes et tu as de l'argent, tu rentres dans une université. Mais les gens oui. qui n'ont pas de bonnes notes et qui n'ont pas d'argent, comment ils font Pourquoi il n'y a euh... pas de diplôme non, il n'y a pas, c'est seulement l'université. Oui, d'accord. Il y a des universités. De, de, un... de si quelqu'un veut entrer dans euh, la médecine, oui. par exemple, c'est seulement dans les, dans les, les facultés de l'application. D'accord. Il n'y a pas d'université privée. Qui a il y a une faculté de médecine Comme ici, il y a euh, un étudiant qui n'avait pas euh, une bonne note pour entrer la faculté Il ne peut pas rentrer. Hum? Oui, c'est impossible de l'entrer, même s'il a le de l'argent. Ah, D'accord. Donc, il y a des universités où euh, dans le privé, il n'y a pas. Oui. Mais comme ça, tu trouves que c'est mieux ou c'est pas mieux? Non, c'est pas mieux de tout. Parce que, comme ça, au moins, tu sais, au moins, ils contrôlent. C'est-à-dire que, par exemple, le métier de docteur, c'est un métier qui est très difficile, c'est un métier qui est très important, c'est euh, la vie des gens, tu comprends? Oui. Euh, si, par exemple, quelqu'un a eu une mauvaise note et il s'en fiche complètement d'aller euh, faire docteur. Mais il va aller le faire juste pour être un docteur, juste pour dire, moi, je, je suis un docteur. Mmh, oui. Et euh, il n'est pas, en... pas, pas motivé. Oui, voilà, il s'en il, il, il fiche, il n'est pas motivé. Et donc, mmh. il va avoir de l'argent, il va rentrer. Et un jour, avec le même argent, il va sortir et il pourra avoir des gens, des patients, et il sera nul. Il ne sera pas bon. Mmh. Donc, en même temps... Le fait qu'il y a des universités qui refusent d'avoir euh, la médecine, je pense que c'est bien, parce que ça permet aux gens qui veulent entrer avec la facilité de ne pas pouvoir rentrer, justement. Il faut avoir oui. des notes. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la médecine, c'est très… Euh, euh, les... La médecine, pas une... ça ne doit pas être… Une... Faculté quand, que c'est facile pour les gens de l'entrée ah et à nos étudiants doit être brave oui, pour l'entrée. Bien sûr. Mais le problème, que, que, par exemple, euh, euh, la, la médecine prend le euh, pourcentage euh, 80, 98. D'accord. Enfin, à, Sanoui, à Amma, mais alors que s'il si, y a un étudiant qui a eu euh, 87,9 oui. par exemple, oui. et il n'entre pas, alors ce n'est pas nécessaire qu'il a eu une, une mauvaise note. D'accord, je 0, comprends. Euh, oui. C'est un peu injuste. Hein. Bien sûr. Bien euh, sûr. Il faudrait avoir. Ça euh... le problème. Oui, oui, il faudrait avoir une range. Euh... De euh, notes, par exemple, oui. entre 90 et 100, médecine. Oui. Euh, mais pas dire oui. 98%, c'est beaucoup, 98% sur toutes, oui. les, euh, sur toutes les matières, c'est beaucoup, je pense. Oui. C'est pas facile, quoi. Oui, c'est difficile. Mm. Et, et toi, comment ça s'est passé ton entrée à l'université Est-ce que c'était aussi avec les notes euh, à l'université ou à l'école À l'université euh, Non, c'est... sont de notes, mais euh, Mais il y a aussi excellent, euh, très bien, bien comme ça. Oui, non, a, oui. Euh, tu es allé dans une oui. université privée ou euh, publique euh, C'est public. Mais c'est double diplôme. C'est double euh, diplôme Et est-ce que oui. c'est avec les notes de Senaoui que tu es rentrée euh, Oui. Ah d'accord. Oui. Donc ça aussi c'est comme l'université normale Oui, oui. D'accord. Et, et est-ce que toi, par exemple, tu aurais voulu rentrer quelque chose d'autre euh, Non. Non tu, tu es contente, ça va, de ce que tu es rentrée pas très contente, mais euh, je n'avais pas quelque chose dans la tête quand j'étais à San Roya Oui, je voulais entrer dans l'île. D'accord, euh... tu n'avais pas un rêve, quelque chose que tu voulais faire. Oui. Tu étais, oui. Pour toi, c'était je rentre à l'université et puis on verra. Hein? Pour toi, c'était je rentre à l'université et puis tu t'aurais vu plus tard. Qu'est-ce que tu aurais choisi oui. de faire oui. Et maintenant Exactement. que tu as grandi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qu que, par exemple, déjà dans, dans quel, dans quel euh, domaine tu te vois? Tu aimes quel genre de domaine? Euh... Aimes... Euh... La finance. La euh... finance? Oui. Ah, pourquoi, dis-moi. Les ressources Le mm humaines aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans la finance euh, euh, L'investissement, invest, la bourse, choses c'est un peu intéressant. Oui, ça t'intéresse tout ce qui est investissement, les bourses, tout ça Oui, un peu. C'est bien, c'est super, mm -hmm. mais c'est un travail à risque. Tu le sais, ça ah, Comment C'est un travail à risque dans le sens que la finance, déjà la, la bourse, par exemple, euh, c'est quelque chose qui, d'un coup, tu as beaucoup et un coup, tu n'as plus rien. Oui. Et en une minute. C'est un risque. Oui. Oui. Euh, la, les investissements, c'est la même chose. Peut-être que tu investis dans quelque chose, tu te dis, dans quelques années, je le revends. Mais malheureusement, cette chose, euh, elle peut ne plus avoir de valeur. Oui, c'est C'est pour, pour ça que je te dis que c'est un risque, mais c'est bien. C'est un, oui. un très, très beau domaine. Hein. Oui. Il faut, euh, par contre, c'est un domaine où il faut beaucoup euh, travailler. Il faut beaucoup étudier, oui. connaître bien tous les trucs, comment faire ça, comment faire ça. Oui, c'est vrai. Et toi, tu as, tu as déjà euh, eu quelque chose en finance, tu as déjà euh, fait euh, un, un training ou un cours, qu'est-ce qui t'a... Euh, pourquoi tu as pensé à la finance? Euh, mais non, je n'ai pas compris, mais je pense que je vais euh, prendre plus tard. Mais quand je viens de, de, de finir l'université il y a quelques jours, ah d'accord, donc tu veux te reposer non. un peu, c'est normal. Mm -hmm. Et est-ce que tu peux partir en vacances du coup euh... J'ai parti en vacances ou je veux. Oui, est-ce que tu vas partir en vacances cet été Oui, j'ai parti au côté nord, mais pas. J'ai parti au côté nord. Mais... Et tu es déjà parti Oui. Ah, d'accord. Ça s'est bien passé Oui, il y a les, les, les deux derniers cours, mais j'étais euh, au de nord Ah, d'accord. Ah ben ça va alors, tu prenais les cours de français devant la mer. <rire> <rire> C'était bien alors. <rire> C'est super. C'est super. Euh, en revenant alors sur l'éducation. Donc, euh, on a parlé de tout ce qui est national. Euh, quelle est l'image que tu as de l'Europe sur l'éducation, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle t'inspire? C'est-à-dire, quand tu entends parler du bac, du SAD, du qu'est-ce que tu penses, en fait? Euh, je pense que c'est une très bonne éducation. Euh, il, y a, il y en a dans le futur. Oui. Euh, je que je vais y aller pour mes enfants pour même dans le futur. Je vais y aller pour le... je veux que Vous Ils soient voir quelque chose comme ça et à, au bas. Au, oui, euh, je... et la meilleure, mais à part, mais en fait, alors euh, si, on, si on y pense bien, l'éducation en Europe elle n'est pas très différente de celle d'Egypte. Parce que les deux, c'est des, euh, des euh, direct ways, donc euh, des euh, directes euh, méthodes d'enseignement. De, et, euh, et en fait, tout ça, c'est traditionnel. Le seul, le seul dans toute la liste qui n'est pas comme ça, c'est le IB, le IB, le bac, euh, le le bac international. Tu connais Je viens, je viens d'entendre le de Mais ce n'est pas encore très connu en Égypte hein, ou en oui. Alexandrie aussi. Oui, en tout cas, ici, il y a quelques écoles déjà de eBay de euh, français, euh, même anglais. Euh, c'est le seul programme qui euh, apprend les enfants avec des activités, c'est-à-dire que euh, quand tu es en école eBay, tout ce que tu fais, c'est des activités et tu n'as pas le droit de dire à la personne, euh, la leçon c'est ça, non, il faut qu'ils fassent des activités et qu'ils comprennent tout seul Tu, tu penses que c'est une bonne méthode, ça? Oui. Mais est-ce que tu oui. penses que c'est une bonne méthode avec tout le monde? Est-ce que tu penses que tout le monde peut comprendre comme ça? Et allez, on peut comprendre euh, à travers les activités, vous voulez dire? Oui. oui. C'est-à-dire, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des enfants, par exemple, qui n'arrivent pas à apprendre comme ça, ou les enfants qui ont des problèmes, qui sont dyslexiques ou qui ont de l'autisme, euh, c'est compliqué pour eux Comment on comment, fait je pense. Oui, dis-moi. Je pense que, que les enfants quand, qui ont un problème, un problème comme le ADHD ou l'autisme ou tout ça, ça sera plus difficile pour pour ses enfants euh, d'étudier à travers méthodes euh, traditionnelles. oui mais par exemple ça c'est des activités tout cela plus facile. ah oui non mais je pense mais par exemple une personne dyslexique une personne dyslexique c'est une personne qui ne sait pas lire une personne dyslexique par exemple euh, une activité tu vas lui donner une feuille d'activité peut-être qu'il ne comprendra pas peut-être qu'il a besoin de la maîtresse de lui dire Fais ça, fais ça, fais ça. Tu comprends mmh. Il y a même des, même mmh. des enfants qui n'ont pas de problème. Il y a des enfants qui comprennent quand tu expliques la chose avec une feuille et un papier, pas avec des activités. Donc, il faudrait peut-être faire une classe avec moitié comme ça, moitié comme ça, c'est-à-dire faire une bonne activité. activité. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu disais, ça Excuse-moi. Je disais qu'on va les mixer exactement. C'est-à-dire qu'on fait des activités, mais à la fin du cours, par exemple, pendant 15 minutes, on peut expliquer le cours pour les autres enfants comme un résumé. Oui, oui, oui c'est mieux comme ça. Donc, euh, voilà, Donc, je t'ai donné une idée, Sarah, pour que tu ouvres ta nouvelle école. alors. D'accord. <rire> Comme ça, on mettra tous nos enfants. Oui, Vraiment, en c'est mixé, ça sera mieux. Il n'y a pas tout, euh, pas, tout, euh, le, pas tout le cours euh, des activités et des ah jeux, sûr. et aussi pas tout le cours euh, 40 minutes théorique. C'est très difficile. Ah oui, oui, oui, oui. bien mm -hmm. sûr. Et dans le national, c'est 40 minutes théoriques, n'est-ce pas? Oui, le cours 40 minutes. Mais ils sont. Ils sont, ils sont Quatre cours. Euh, euh, oui. Euh, L'un après l'autre. Est... L'un après l'autre. Oui. Et il y a aussi un autre problème que j'aimerais te parler c'est les professeurs. Tu ne trouves pas que oui. les professeurs, dans les autres programmes, ils sont plus sérieux C'est-à-dire que dans le national, des fois, les professeurs, ils ne sont pas très sérieux ils ne viennent pas à l'école parce qu'il n'y a pas un bon salaire, parce qu'ils veulent donner des cours privés. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée des cours privés de... euh... Peut-être, euh... il y a des, des écoles nationales, oui, mais maintenant, qui sont francophones, et des, des écoles nationales qui sont gouvern gouvernementales. Oui. Les écoles oui. gouvernementales qui ont un rapport avec l'État directement. Euh, oui, il y a, il y a les, les professeurs ne sont pas très sérieux. L'éducation n'est pas. Oui, très bon. Mais euh, comme à mon école, euh, c'est une école plus nationale. D'accord. Mais. Euh, mais oui, il y a un peu religieuse, c'était une école religieuse. Oui, c'est pas les directrices, elles sont des sœurs. Oui, oui, oui, je comprends. C'est chez les sœurs, c'est comme ici au Caire, il y a le Sacré-Cœur. Oui, oui, oui, je comprends. Et donc, Et... c'est plus sérieux quand c'est les sœurs, n'est-ce pas? Oui, elles sont très sérieuses, oui. Mais comment ça se fait C'est pourquoi... rare quand, oui. quand il y a des professeurs qui s'absentent. Se et... Ah oui, c'est rare. Parce qu'ils ils sont euh, mm. assez stricts. Oui. Mais dis-moi pourquoi, tu, pourquoi les, les écoles des sœurs elles sont plus strictes À ton avis euh, C'est leur méthode de. D'éducation. Euh, c'est leur méthode à euh, eux. Ils font ils veulent, elles, elles veulent, elles veulent des, des, des étudiants responsables et stricts. C'est pour, euh, pourquoi ils sont très stricts. Mais c'est mieux comme ça alors. Oui. C'est mieux ils leur apprennent des vraies valeurs, c'est-à-dire d'être responsables. De, euh, de venir, par exemple, même aux professeurs. Euh, ils, euh, ils sont elles sont respectueuses oui. de leur travail. Oui. C'est très bien. Et toi, ça t'a oui. plu Oui, j'ai aimé mon école. Oui. C'était est, bien. Est-ce qu'il y avait bien. une bonne ambiance Ou euh, des fois, être trop, trop strict, ça, ça vous énervait C'était comment chez les sœurs Comment c'est la méthode d'enseignement comment euh, euh, la, y en, la méthode d'enseignement de, c'était un peu traditionnel y en, le professeur écrit sur le tableau et uh, on écrit après lui comme ça oui. l'examen mais oui. euh, il y avait des cours euh, des cours de vie qui, qui nous aident y en, dans notre vie euh, et, il y, avait, il y avait beaucoup de valeurs oui bien euh, sûr il il y avait, par exemple euh, il y avait, nous sommes des musulmans et des chrétiens à l'école oui mais c'était interdit de, de demander à l'autre si, si c'est ou musulman par exemple interdit euh, si quelqu'un demande quelque chose comme ça il y a une position comme ça il y a... Il y a, oh, a du de... respect pour toutes les étudiants. Le... Mais c'est super bien ça euh, C'est bien. bien Non, c'est bien C'est super ah, oui. bien Ah oui, oui, bien sûr Parce oui. qu'au moins, il n'y a pas de différence entre euh, musulmans, chrétiens ou autres. C'est-à-dire, euh, on est tous oui. pareils, euh, c'est des enfants. Surtout parce que bon, quand tu es à l'école, tu es un enfant, donc euh, oui. c'est pas bien de, de c'est pas bien de comment te dire euh, d'habituer les enfants à la haine, oui. n'est-ce pas Oui. Et euh, est-ce qu'il y avait euh, un niveau dans ton école, c'est-à-dire euh, de -ce l'habituer que... à la haine oui, non, je disais, euh, disais qu'il ne faut pas donner aux enfants la haine, c'est-à-dire de leur dire ça c'est des musulmans, ça c'est des chrétiens, de faire la différence, il ne faut pas apprendre oui. ça aux enfants. Oui. Je comprends mmh. Exactement. Oui. Et euh, pour, euh, pour tout ce qui est, euh, je te disais, le niveau, par exemple, est-ce que vous, dans l'école, vous étiez obligé d'avoir un certain niveau où tous les niveaux pouvaient euh, comprendre et être avec, euh, dans les cours. Euh, est-ce qu'ils ont classifié selon notre niveau Oui, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, par exemple, si tu n'es pas bonne, ils te ne font, ils te font pas rentrer dans l'école, ils ne t'acceptent pas dans l'école euh... Non, non. non, ils ne sont pas comme ça. Non, non, non. Mais c'est super ça. Euh, maintenant, il y a de, no de nouvelles réglementations euh, seulement à, à propos de la langue. Tu dois, un peu, euh, tu dois un peu savoir parler, bien sûr, français. Ah, même quand tu es euh, toute petite, français, que tu rentres? Mais dans le temps, euh, non mais maintenant il y a de nouvelles alimentations comme ça non euh, mais je veux dire c'est un si peu je... pour oui c'est un peu pour limiter euh, le nombre des étudiants ah, Donc, euh, il y a tant de, de parents et adultes, euh, et, qui appliquent, euh, qui qui veulent que leurs enfants entrent dans des des écoles de langue française et d'allemand bien Alors, sûr euh, ils il, euh, il font un peu comme un interview de langue pour une fille. Oui, Mais euh, si tu es toute petite et que tu es à la maternelle, c'est le Kiji, comment tu fais pour connaître la langue euh, et pour, Dans un premier jardin. Vous voulez dit ou avant? Oui. Non, quand tu oui, oui, quand tu es toute petite, la première fois que tu rentres à l'école. Euh, en premier jardin et deuxième jardin. Oui. Euh, on apprend la langue. Et je me rappelle pas exactement comment. Elle... Oui, non, pas je, pas ah, ça veut dire que il t'accepte quand tu es toute petite. Oui, oui. Même si tu n'as pas la langue, parce que vous êtes quand même euh, des gens euh, de langue maternelle arabe. Donc, c'est normal oui. que vous ne connaissez pas la langue quand vous rentrez. Oui, exactement. Tu comprends Et c'est super. Mais euh, c'est comme ça, tu penses, euh, dans les autres écoles aussi, c'est-à-dire que, est-ce qu'une école nationale normale, c'est différent de l'école des sœurs euh... Oui. Très comme quoi par exemple qu'est ce qu'il y a dans l'école nationale qu'il n'y a pas chez les sœurs ou le contraire est-ce que par exemple le fait qu'il n'y ait pas de garçons ça, ça fait des euh, ça peut rendre par exemple une fille plus euh, renfermée euh, quand elle sort est-ce qu'elle arrive quand même à communiquer avec des garçons après ou est-ce que c'est dur tu sais les, pet les petites différences comme ça euh... Non, il y a des, des activités dans les écoles des sœurs. Elle euh, écoute comme les autres cours, euh, pas à l'école, mais dans des centres comme ça. Oui. On voit des garçons. Il y a, a trop d'activités pour, pour être avec des garçons. Pas pas à l'école, mais, mais c'est normal, mais non. ils ne sont pas enfermés. Oui, ça, ça va alors. Elles sont habituées aussi à être avec des filles, ça va. Oui. Et, bah, et toi, quand tu es rentrée à l'université, est-ce que tu as, as senti qu'il y avait une différence ou, ou non Comment ça se passe après quand tu rentres à l'université que d'un coup euh, tu es avec euh, des garçons euh, il n'y a plus d'uniforme, tu sais, il y a beaucoup de choses. Oui. Euh, je sentais un peu libre. Hein. Pas, il n'y a pas les, les règles strictes de l'école, bien sûr. Oui. Tu Mais, es... oui. Mais je n'avais pas un gros problème quand j'ai à l'université. Tu as aimé, toi, tes années université. Tu as aimé oui. oui, un peu. C'est encore tôt, bon, bon c'est encore tôt pour le dire, parce que tu, tu viens de finir il y a quelques jours, donc c'est encore <rire> un peu tôt. Mais euh, euh, est-ce que tu penses, tu sais, il y a une phrase ici qu'on m'a déjà dit, on me dit tout le temps, les années d'université, c'est les meilleures. Est-ce que toi, mmh. tu as hâte de travailler ou est-ce que pour toi, euh, T'es contente d'avoir terminé l'université T'es pas contente Comment ça se passe oui, ils ne sont pas les meilleurs amis. L'école mieux. Ah et, oui? Euh, oui Ah, super. Pourquoi l'école était mieux C'est rare que quelqu'un dise ça. Non, il y a... Dans l'université dans gouvernementale. Oui. est postes les professeurs, euh, ils, ils ne sont pas bien, euh, ils n'expliquent pas les matières euh, très, de, très bien. Euh, ah bon Dans l'université Oui, ils sont très Mais c ennuyeux, c'est très grave. Je ne pensais pas qu'une l'université, même l'université, les professeurs ne veulent pas travailler. Non, il ne travaille pas. <rire> alors, il travaille où Il ne travaille pas à l'école, il ne travaille pas à l'université, il ne travaille pas du tout. Alors. Ah, le, professeur, le professeur à mon école, il travaille à l'université et un peu. D'accord. D'accord, mais mon Dieu, c'est dur alors. Oui. Je veux dire, même pour une personne qui étudie. C'est, par exemple, quand on est à l'université, en plus, c'est dur d'avoir des cours, tout ça. Donc, euh, c'est toi qui te... qui révise toute seule. Donc, si le professeur, en plus, il ne il, il fait pas son travail, c'est dur quand même. Oui, yani, ils, ils, ils font leur travail, mais ils ne sont pas très doués euh, en expliquant, en donnant les cours. D'accord. Ils ne sont, mmh. sont pas mmh. doués. Mmh. D'accord. Bah, bah, dis donc, ils sont pas doués. C'est des professeurs d'université. Ils ont eu le doctorat. C'est grave. C'est très très grave. Attends. En France, tu sais qu'en mmh. France, dans chaque faculté, euh, il, y a, euh, il y a 25 places. C'est rien du tout. Hein. C'est 25 places, c'est rien du tout. Mais ici, 25 pour, oui. pour, pour, pour, pour, pour, pour qui euh, En général, chaque faculté, chaque année, elle a 25 places. Mm. Donc, euh, quand tu as 25 places et que tout le monde veut rentrer, euh, c'est très compliqué. Mais euh, ici, en Égypte, euh, les conférences aussi, euh, quand on est à l'université, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça dur pour le professeur d'expliquer ou même quand il n'y a pas de monde il n'explique pas et il y a seulement 20, 25 pour les étudiants oui oui oui en europe oui en, en france pas dans toute l'europe mais en france à paris oui c'est des petites universités hein, à paris non. mais c'est pas vrai. Ce pas un grand nombre du tout. Non, non, c'est rien du Et tout. Et le professeur, le professeur explique seulement avec 25 étudiants Oui, oui, oui. Il explique seulement avec 25 étudiants. Après, il euh, y a des cours qu'on appelle euh, des cours collectifs. Ça veut dire que, par exemple, euh, la communication, cours de communication. Communication, il y a journalisme qui va venir au cours. Il y a euh, marketing, il y a, euh, y a euh, radio. Yeah, tu vois, ça veut dire oui. qu'un cours, il peut avoir beaucoup de facultés parce qu'ils prennent la, euh, ben, la même matière. Oui. Tu as compris ce que je veux dire oui. En France, c'est pas comme en Égypte. Par exemple, en Égypte, je sais que si on rentre euh, mass communication, par exemple, communication de masse, oui. c'est tout dedans. C'est radio, télévision, journalisme, tout ensemble. Oui, euh, je crois... Euh, mais on... il y a, mais, mais je pense oui. qu'après la deuxième année, il y a des étudiants bas une, les étudiants se spécialisent. Exactement. En... C'est en, en troisième année qui se spécialisent. Oui. Troisième oui. et quatrième année, ils se spécialisent. Mais en France, non. En France, quand on choisit l'université, on choisit déjà la spécialisation. Ah, oui. Ça veut dire, moi, j'ai choisi marketing. Euh, si quelqu'un veut choisir le journalisme, mm -hmm. journaliste. il choisit journalisme. C'est pour ça que euh, mais, je... si il si trouve, euh, oui. c'est pour ça que oui, c'est un petit nombre. nombre. <rire> tu comprends C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est que 25. Ah oui. oui, mais si s'il si y a un étudiant qui veut changer, il, y a, il trouve euh, qu'il n'a pas le marché et veut changer et aller à journalisme. Et, euh, et je pense que c'est mieux d'avoir euh, par exemple euh, la première année au minimum pour euh, qui, qui étudier tout Il y a le journalisme, le radio, le moitié pour savoir qu'est-ce qu'ils ont ah d'accord je vois ce que tu veux dire oui mais bah, en fait parce que pour eux euh, la télévision, la radio, le journalisme tout ça ça va pas ensemble tu comprends c'est-à-dire que nous aussi, il y a aussi autre chose. Au bac, euh, quand tu as euh, au bac, non, une année avant le bac, donc en première, enfin en terminale, en première, euh, on a des rendez-vous chaque semaine avec quelqu'un qui s'appelle la conseillère d'orientation. Donc la conseillère d'orientation, elle s'assoit devant toi et elle te demande ce que tu aimes faire dans ta vie, ce qui t'intéresse, elle regarde tes notes, elle parle avec toi et elle te dit, elle te donne plusieurs euh, livres, chacun sur un métier et euh, elle t'aide à t'orienter vers la faculté. Et du coup, nous, quand on arrive au bac, euh, on sait déjà ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, on a été suivi pendant deux ans chaque semaine et donc euh, on sait qu'on va rentrer ici. Sauf qu'en Égypte, c'est tout avec les notes, comme tu as dit. Du coup, euh, oui. ils ont la note et après avoir vu la note, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu comprends Oui. Donc, je pense qu'en qu Égypte, il faudrait faire davantage d'orientation pour les jeunes. Tu comprends Mais, euh, est-ce que c'est... Quand euh, vous prenez ces cours, ils sont combien de cours, par exemple Ce ne sont pas des cours, ce sont euh, des rendez-vous. La conseillère d'orientation, c'est un peu comme une psychologue, mais euh, elle t'aide à choisir ce que tu veux faire plus tard. Et du coup, on avait chacun oui. un rendez-vous. Oui, oui, la et semaine, ça aide oui. vraiment les étudiants pour savoir en quoi ils se spécialisent et c'est suffisant pour les aider Ah oui, oui c'est suffisant. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te parle de tous les métiers. Ça veut dire que, par exemple, je vais te dire, Sarah, qu'est-ce que tu aimes? Tu vas me dire, moi, j'aime la musique, j'aime le dessin, j'aime tout ça. Donc, c'est l'art. Et donc, elle va te trouver toutes les universités d'art. Et elle va te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu comprends Oui, oui. Du coup, elle, elle t'aide, en fait, elle t'aide déjà à connaître toutes les universités, toutes les facs, parce que c'est très dur de connaître toutes les facultés qu'il y a, surtout en France, parce qu'il y en a beaucoup. Et en même temps, euh, elle t'aide, toi, à, à comprendre et à connaître ce que tu aimes faire. Parce qu'eux, ils t'aident à choisir un métier que tu aimes. Ils ne veulent pas que tu travailles juste pour travailler et à la fin, tu es fâché quand tu vas au travail, ça ne te plaît pas, tu comprends Oui. Ça arrive souvent, ça, non Que tu ne veux pas aller au ouais, travail. Ouais. Que... Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Oui. Euh, tu sais, euh, ils ne veulent pas aller au travail, ils se disent non. Euh, Aime, ils n'aiment pas leur travail, c'est-à-dire, tu comprends Oui, beaucoup de gens sont comme ça, vraiment. Voilà, tu comprends. Et euh, je pense que nous, on a une chance aussi, c'est qu'à l'époque, à l'époque ben de, de tes parents, des miens, euh, ils ne pouvaient pas choisir aussi facilement, je ne pense pas, n'est-ce pas euh, et euh, Oui, je pense. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passait à l'époque, ici en Égypte? Je pense que... Pas une très grande différence. Ah pas bon? une très grande différence. Ça n'a pas évolué. Mais à l'époque, Yanni, Asra Amou, ils ont une, une deuxième chance, Yanni, pour... Euh, Il avait une deuxième chance pour répéter... Sanoyama, si s'ils n'avaient pas le pourcentage pour entrer dans l'université qu'ils voulaient, oui. euh, ils peuvent répéter Sanoyama pour avoir un autre pourcentage. D'accord. Entrer... Il a... Ah, ça, ils pouvaient redoubler la Sanoyama. Oui, maintenant, il n'y a pas euh, comme ça, mais à l'époque, il y avait oui, oui. Mais maintenant, il n'y a pas, euh, en été, vous ne pouvez pas reprendre les matières. Non. En été Non. Non, ça ne s'appelle pas. Euh, attends, je ne sais plus comment ça s'appelle. Lourteni Non. Euh, euh, euh, Moulha? Moulha Oui, mais c'est seulement pour euh, les étudiants qui ont échoué dans euh, la première chance. Donc, mais bien, pas pour améliorer été... la note. Ah, d'accord. Donc, avant, on pouvait repasser pour améliorer la note. Oui, d'accord. Moi, je pensais euh, que c'était juste. Euh, C'est-à-dire, je pensais que c'était juste quand ils n'avaient pas réussi. Tu comprends Je pensais que c'était juste comme maintenant, quand ils ont échoué. Non, non. D'accord. améliorer la note. D'accord, ben c'est ben génial. Super. Euh, très bien. Alors, on a dix minutes. J'aimerais qu'on passe à euh, une conversation ouverte. D'accord. Euh... Oui, dis-moi, Sarah. C'est um, -ce à, à propos de l'éducation ou euh, une non, non, autre, non, chose autre chose? Autre chose. Une conversation ouverte, c'est une conversation où on peut parler de tout ce que tu veux. Une conversation ouverte, c'est une conversation fluide, tu sais, comme si on était deux amis, on parle. Tu me racontes quelque chose, te... tu vois je te... Tu comprends euh... oui. oui. Ok, super. Moi, euh, ouais, je pense, par exemple. Oui. Euh, je pense, mais dans dans une année ou deux ans, je ne sais pas encore. Euh, je voulais faire mon master, mais en France. Mais, ah, c'est oui. Sur quoi tu veux et, faire ton master Peut-être euh, ressources humaines, finances, et je vais voir. Et, le et euh, comment ça se passe pour les Égyptiens pour euh, s'inscrire au master à l'étranger Ce n'est pas difficile. Je sais beaucoup d'étudiants qui sont allés en France pour faire leur master, mais, ah oui. euh, mais je, je veux Je vais attendre un peu pour améliorer mon CV et aller à une bonne université. Je sais qu'en France. Il y a des universités, il y a des grandes écoles, je pense. Ah oui, oui, il y a les universités et des grandes écoles, ouais. Et les grandes écoles sont mieux que l'université, je pense. Euh, oui, ça dépend, ça dépend, parce que toi, tu veux faire finance, finance, c'est mieux en école. Mais après, il y a des choses, il y a des, euh, il y a des domaines qui n'y a pas en, en grande école. Hein. Il y a des domaines qui sont que en université. Oui. Donc, Et, euh, tu, aimerais, oui. tu aimerais le faire dans combien de temps, par exemple Dans un an, deux ans Et Deux ans, peut-être. Je veux le voir, Yann. Non, mais j'espère que tu vas le faire. Tu sais, en plus, c'est euh, une belle expérience. Tu vois ce que je veux dire oui. c'est veux dire que euh, tu vas aller vivre dans un autre pays, tu vas voir une autre culture. Tu comprends oui, oui oui mais ça va pas te manquer si ici la euh... Quoi ça va pas te manquer ici euh, non ça va, ça va <rire> me manquer mais je vais vous donner c'est seulement un an oui c'est vrai le master c'est seulement un an oui. mais non mais c'est bien en plus toi tu me tu aimes la France oui, oui, Et tu aimerais <rire> aller où à Paris ou tu aimerais aller au sud euh, ça dépend de l'université, mais j'espère que ce sera Paris. Je pense que Poitiers, euh, avec, euh, avec les études que tu as fait, euh, c'est facile, non, d'y aller? Euh... Oui, c'est plus facile d'aller à, à Poitiers. Mais, mais est-ce que Poitiers, c'est une bonne université? Voilà, je pense qu'il y a mieux. Ah oui, il y a mieux, mieux c'est sûr. Mais euh, c'est une bonne université quand même, Poitiers, c'est une très, très bonne université. Il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers qui vont à Poitiers. Mais euh, la meilleure oui. en France, c'est la Sorbonne. Ah oui. C'est une euh, université ou... C'est une université, mais c'est une université euh, énorme. Euh, c'est une université où il y a toutes les facultés. Il y a l'université fac... de médecine qui est la Sorbonne, Sorbonne médecine. Euh, c'est euh, la plus grande et la plus vieille euh, université de France. Est-ce qu'il y a plusieurs Sorbonne ou c'est une seule oui, université? Il y a... de... Non, il y a plusieurs Sorbonne. Il y a Sorbonne. Euh, euh... Oh, ben bah, non, je n'ai pas les noms, mais il y a Sorbonne Pratay 5, il y a Sorbonne Médecine. Euh... Ah, oui. Il y a Sorbonne. Non, il y a plusieurs Sorbonne. C'est euh, plus mieux les Grande supérieure euh, l'école politique euh, la Sorbonne, elle est plus connue. La Sorbonne, elle est connue oui. dans le monde entier. Oui, c'est ça qui est bien. C'est à dire que dans n'importe oui. quel pays, tu vas aller travailler et tu leur dis, euh, je suis de euh, la Sorbonne, euh, non, directement tu travailles. C'est très facile de travailler en étant de la Sorbonne. Oui, c'est un grand credit de la Sorbonne, Yann. Oui, de la Sorbonne, oui. ah oui, oui, Sorbonne c'est magnifique. Et en plus, oui, alors ça, ça, ça, la, ça la rend difficile à entrer. Alors... Très, très, très difficile. Très difficile parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui demandent à rentrer à la Sorbonne. Tu comprends? Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent aller à la Sorbonne et donc, euh, euh, c'est très compliqué euh, d'y aller. Voilà. Mais, mais c'est une chance. Oui. C'est-à-dire que ça ne ça, ça coûte rien d'envoyer une, euh, une inscription et tu verras, tu vois ce que je veux dire Comment Quoi je, je te dis, tu peux envoyer une inscription, ça ne te coûtera rien. Ah, oui. Et on verra, peut-être que tu auras de la chance. Oui. Bah oui. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Surtout que tu as l'air d'aimer ce que tu veux faire. Et quand on aime quelque chose, oui. c'est toujours mieux. Oui. Tu comprends? Oui, mais je, je pense que je peux en, euh, attendre un peu, prendre des cours et bien aller, sûr. pour améliorer la chance. Bien ah, sûr. De, de il, il faudrait que tu prennes des cours euh, sur euh, sur la finance. Oui. Il euh, y a des, des universités, je pense, qui font des cours. Non? Oui. oui, Il y a, il y a euh... des cours de euh, finance et de ressources humaines. Il, il y a des, des, divers, des divers cours euh, pour apprendre. Oui. Ah oui, bien sûr, il y en a plein. Il C'est génial. Et quoi d'autre? À part, à part les études, tu n'aimerais pas voyager? Aller quelque part juste pour voyager aussi, voir un nouveau pays? j'aimerais aller à Amsterdam. Ah oui, tu ah m'as oui. dit. Oui, mais après le, le, la Covid. -19. Ah oui, c'est dur maintenant. Oui mais c'est euh, maintenant c'est dur je pense de voyager partout oui euh, je pense que c'est pas ils demandent de la vaccine euh, je sais pas. Oui, oui, oui le PCR oui. oui oui oui je sais je sais maintenant c'est devenu euh, très très difficile euh... Un peu compliqué aussi oui. oui oui non en plus maintenant ils demandent le vaccin obligatoire en France Oui, et bon. toi, tu ne veux pas le faire Tu as peur euh, Oui. <rire> Comme tout le monde ici. ici et tout, oui. tout le monde a peur. Oui, vous l'avez fait euh, Moi, je l'ai fait, oui. Moi, je l'ai fait, fait, mais bon, euh, je l'ai pas euh, en France. Moi. Je ne l'ai pas fait ici. Je l'ai fait en France. Et euh, franchement. Ah. Je suis euh, contente euh, de l'avoir fait, parce que comme ça, au moins, je peux voyager, tu vois. Euh, ça fait longtemps, j'en avais marre, d'être toujours à la maison, donc euh, mm -hmm. je voulais voyager tranquillement. Oui, c'est mieux, comme ça, vraiment. non. Après, si tu as peur, bien sûr, il euh, euh, y a beaucoup de gens ici en Égypte qui ne l'ont pas fait, hein. Oui. Ils ont, beaucoup, ils ont... beaucoup déjà. Ah oui, oui, ils sont très, très peur ici. Mmh. Ok. Bon, en tout cas, on a terminé pour aujourd'hui. Sarah, merci beaucoup. Merci, beaucoup Merci. Et euh, on se... de toute façon, euh, maintenant, du coup, on est tous les jours jusqu'à jeudi. Donc, demain, après-demain. Et euh, je vais t'envoyer en les deux cours. D'accord? Euh, ce cours d'aujourd'hui et le cours de la dernière fois. Et pour demain, je vais t'envoyer un texte cette fois. D'accord euh, ouais. lire Et euh, la même chose, on va en parler. Est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais faire Un thème euh... que tu aimes ou que tu Non, pas spécifiquement. Non. Je, vais, je vais réfléchir, et... si Très bien. Je pouvais... Alors Très bien. Toi, tu réfléchis au thème de la conversation ouverte et moi, je t'envoie le texte pour euh, le thème, euh, la conversation à thème. OK? Bon. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Tu as des questions, quelque chose? Euh, non. Non? D'accord. Alors, on s'appelle demain. Ça va. Merci. Bonne au, au revoir. Merci.